24 juin 2016, 17h, peu après le début des vacances. Un séisme va chambouler tout internet. Ninotna, un vidéaste on ne peut plus banal, va sortir une vidéo qui va changer le visage d'internet. Une nouvelle des plus incroyables nous est parvenue il y a quelques instants, elle nous vient de France. Un jeune internaute qui se fait appeler Ninotna a sorti une vidéo que l'on pensait impossible. C'était incroyable. Il y avait un tel engouement autour de la vidéo que ça m'avait moi-même surpris. Tout le monde en parlait. Florian était l'acolyte de Ninotna au moment de la sortie de Miam. Il a travaillé avec lui quelques mois après l'apparition de la vidéo et a, à plusieurs reprises, renouvelé sa collaboration avec lui dans quelques vidéos telles que Cookies ou Coup de Gueule, de vrais succès sur la chaîne de Ninotna. C'était un type bien. On avait de bons délires et je pense qu'on peut dire qu'on a fait de bonnes choses ensemble. Mais on a aussi fait des choses pas très bien et je pense qu'il est temps d'en faire part au public. Ils ont le droit de savoir. Aujourd'hui nous vous révélons la vérité sur Miam et son auteur, Ninotna. Ninotna est un enfoiré, ce qu'il a fait est dégueulasse et il mérite une sentence à la hauteur de son crime. There, Antonin, surnommé Ninotna, est au cœur d'un scandale sans précédent sur YouTube et Internet en général. Il est accusé de publicité cachée et d'exploitation de son partenaire à l'écran, Florian. Il y a eu de nombreuses rumeurs sur cette vidéo après sa sortie et plusieurs d'entre elles se sont révélées vraies. Ninotna aurait, selon un article du Wall Street Journal, été payé plus de 35 000 euros pour cette vidéo faisant la promotion des oursons en chocolat de la marque Lu. Afin de le vérifier, notre rédaction a tenté de les contacter... Son succès. So, au début il m'a juste dit viens on fait une vidéo délire sur un truc nul mais il ne m'avait jamais parlé d'un quelconque contrat on peut d'ailleurs voir que dans la vidéo la marque ni le produit ne sont jamais critiqués même le simple packaging équivalent anglais de l'emballage est glorifié parce ah, quand même un s'attarder sur le papier c'est le packaging écoutez ça regardez, le non, non. carton est une qualité Bordel et géniale. Ces accusations du Wall Street Journal semblent se confirmer avec la récente publication d'un tweet par Ninotna se vantant d'être fourni en ours sans lue pour le reste de sa vie. Même Ninotna, at Ninotna sur Twitter, semble reconnaître son tort. Et ce qui est impressionnant, c'est que tout le monde a l'air de s'en foutre. C'est un véritable scandale, même David Lafarge a plus d'honneur que lui. Les révélations du Wall Street Journal ne s'arrêtent pas là pour autant. Comme annoncé précédemment, il est accusé d'avoir exploité son collègue de l'époque, Florian. Ce n'était pas des violences physiques, mais elles étaient bien là. Il s'est joué de moi pour faire cette vidéo qui a fait un buzz mondial, grâce à laquelle il a touché quelques milliers d'euros publicitaires, sans compter le partenariat avec lui. Je n'ai touché aucun centime. Enfin, si, il a payé les pizzas, mais c'est tout. Ninotna n'aurait donc même pas partagé les revenus engrangés par cette vidéo. Et l'exploitation de Florian ne s'arrête pas là. Il m'a fait croire que c'était juste une vidéo pour déconner, qu'elle n'avait pas fait beaucoup de vues. Mais j'ai commencé à m'interroger quand je l'ai accompagné jusqu'à un centre commercial et qu'un groupe de jeunes de notre âge l'a reconnu. Ils disaient « Ah Ninotna, on adore tes vidéos, surtout Miam ils se sont retournés vers moi ils m'ont appelé. Le gars Et il arrive. Et ça c'est inacceptable, comment on peut tolérer ça dans un pays qui se dit libre Certains internautes hypothèsent même que les oursons mangés dans la vidéo étaient des faux, qu'ils viendraient d'une marque repère, car Ninotna aurait avoué à plusieurs reprises qu'il détestait les oursons lus, surtout ceux au chocolat, dans un article sur son blog. Selon un article de mademoiselle.com, il serait même allergique à un des composés des oursons, rendant cette vidéo complètement fausse. Cette accusation a été démentie par Ninotna dans un tweet qu'il a depuis supprimé, rétorquant « Ma seule allergie est celle à la connerie. Désolé. » arrobas mademoiselle. » Près de 8 mois après, on pensait la tourmente Miam finie et oubliée de tous. Jusqu'au 14 février 2017. Breaking news Selon nos sources, Ninotna serait de nouveau embourbé dans une affaire. En effet, le très célèbre vidéaste n'aurait pas fêté la Saint-Valentin avec celle qui partage sa vie, mais avec des prostituées de luxe sur l'avenue de Pigalle. Pour moi, c'est ça qui a réellement signé la fin de notre relation. Je trouvais que c'était allé trop loin. L'argent qu'il avait reçu pour cette vidéo de merde était parti en prostituée alors qu'en plus il était maqué. Mais partager les copains au moins Des documents variés jusqu'ici restés secrets ont récemment été dénichés par l'équipe du Huffington Post. Cela inclut des factures pour des livraisons de nourriture à domicile de luxe, des échanges de mails avec des personnalités telles que Gérard Depardieu et Passepartout de Fort Boyard, ou encore des dick pics. D'ailleurs elles sont sur internet, n'hésitez pas à les checker. Mais malgré toute la tourmente et toutes ces erreurs, Antonin reste mon ami, mon pote. Un mot à propos de Ninotna à présent. Oui, je sais, tout le monde a oublié qui il était, et tant mieux, mais il est temps de tirer une conclusion à son affaire. Ninotna est une personne horrible qui a fait d'horribles choses. Point. Pour répondre à ces accusations, nous avons réussi à avoir un entretien avec le principal concerné, Ninotna en personne, dans son propre appartement. Voici ce qu'il dit à propos de toute cette affaire qui a changé à jamais sa vie. Abonne-toi.